Aujourd'hui nous sommes invités chez Groupe de Creuil Wood Products. Pour l'aménagement de ces bureaux, cette société a cherché le parquet et la laigneau idéal pour ses besoins. Vu le caractère moderne et architectural de cette location et l'importance de la lumière directe à travers les grandes fenêtres, il soit été un stable parquet semi-massif en chêne avec l'aspect chaleureux et pur d'un parquet ouillé. De plus, car de temps en temps la vie dans un bureau, ou une salle d'exposition est particulièrement turbulent, le parquet devait avoir une haute résistance à l'usure et être facile à entretenir. Toutes ces raisons les ont menées au 15 ABC 189 JuraB, un parquet vernis-usine qui rassemble toutes ses caractéristiques. La couche noble de ce parquet en chaîne est légèrement brossée, ce qui met l'accent sur la structure du grain et les dessins dans le bois. Le Jura est fini avec un vernis UV gris clair d'une brillance minimale. Le résultat, un parquet avec un regard très naturel, comme un parquet huillé, mais avec les avantages d'entretien d'un parquet vernis. du parquet, il suffit de le traiter occasionnellement avec le polisseur mat de l'Alegnon pour une protection optimale, plus résistante aux tâches et à la saleté en général. jura n'est donc pas seulement un parquet tendance et moderne, mais en outre idéal pour l'utilisation dans des bureaux, des locaux commerciaux et des projets. Pour tous les détails techniques de ce sol, vous pouvez consulter le site web de l'Alegnon. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans le choix de votre parquet. Profitez de votre plancher Lalegno.